Bonjour Alors aujourd'hui, on va voir comment on voit en relief. Pourquoi on voit en relief Ça paraît complètement naturel, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça et ça dépend de plein de paramètres. La première chose, c'est qu'évidemment, euh, c'est le jeu des ombres qui euh, permettent à notre cerveau de décrypter euh, le relief. La deuxième chose, c'est évidemment le rapport des tailles. Si vous avez un objet qui est beaucoup plus gros, par exemple une pomme, qui paraît plus grosse qu'une voiture, il est évident que la pomme est bien devant la voiture. Euh, ça, c'est euh, le jeu des rapports de taille, mais surtout, l'élément le plus important pour voir en relief, et là on va faire un petit jeu après, euh, c'est d'avoir deux yeux. Et oui, euh, le fait d'avoir deux yeux permet, de par la différence d'angle sur lequel on va voir un objet, de le visualiser en trois dimensions. Donc vous pouvez, pour ça, pour vous en rendre compte, faire un petit test. Euh, vous mettez en face de quelqu'un, à 3 mètres par exemple, vous prenez un petit objet, une gomme, un truc, un truc qui casse pas pour les un verre et euh, vous lui dites de fermer un œil et vous lui lancez. Et il va essayer de le rattraper à une main sans ouvrir le deuxième œil. Et donc vous allez voir qu'une chance sur deux qui réussissent. Et oui, ça paraît bête comme ça, mais euh, quand on n'a plus les deux yeux, on n'a plus euh, cette notion de vision en relief. Ce qui m'amène à vous dire qu'il est très important quand on a deux yeux fonctionnels, euh, et qu'il y en a un qui a une meilleure vision que l'autre, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre ces deux-là, ou sinon, je vous invite vraiment à porter des lunettes, parce que le fait de rétablir deux images d'une de, netteté relativement équivalente va permettre euh, au cerveau de voir en relief. Si vous imaginez que si vous avez un, un œil qui ne voit pas bien, et d'une, le cerveau va occulter cette image, ne va pas en tenir compte, de deux, ça peut amener à d'autres problématiques qui, au bout d'un moment, euh, le cerveau se disant, bah, « Écoutez, moi, cet œil-là, on ne l'utilise jamais, je ne le fais plus travailler. » Et il peut perdre en plus, en, en acuité visuelle, plus que ce n'était avant. Voilà. Et bah, Écoutez, si vous avez des questions, vous les posez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaist. Allez, au revoir.